On dit que ce sont les meilleurs amis de l'Homme. Ah ben non Margot, ça c'est les chiens. On dit que ce sont les deuxièmes meilleurs amis de l'Homme. Ils transportent des humains, des marchandises et viennent même en aide aux malades. Je parle bien évidemment des chevals. Lumière sur les écuries de colunie. ici, il y a plein de chevaux, des poneys, d'autres chevaux et donc les particuliers qui possèdent des chevaux. Est-ce que c'est le marquis de la filardière La société a évolué, donc il n'y a plus du tout de barrière sociale pour être propriétaire d'un cheval. Si on va vers la compétition, à ce moment-là, effectivement… Un cheval de course coûte voilà. plus cher qu'un qu voilà. petit poney, voilà. sympa. Cinquième jour de l'aventure dans la maison des chevals. Kevin, est-ce qu'après cette épreuve d'immunité, tu te sens trahi par Samantha Kevin reste sans voix. Ici aussi, il y a, euh, je ne vais pas dire un programme, mais euh, du handisport. Ça peut être des gens adultes qui euh, ont eu un AVC ou des personnes à déficience morale ou physique, mais également des jeunes enfants. Nous, on essaye de leur apporter quelque chose à travers le contact animal qui va les, les calmer. On va essayer de procurer des exercices en fonction de leur handicap physique, s'il faut étirer une jambe ou pas, ou améliorer la posture. Huitième jour de l'aventure, dans la maison des chevals. Samantha a gagné le jeu du défi du challenge. Alors Samantha, ça se passe bien pour vous Ça se passe bien pour Samantha. Et donc on est là et je vois tous ces chevaux et je me dis c'est quand même dans l'air du temps de revenir aux valeurs d'autrefois et est-ce que finalement le cheval Sébastien ce serait pas le moyen de transport du futur Ça serait bien mais j'y crois pas trop quand même. Vous ne vous, vous déplacez euh, pas à cheval Non. Pour aller faire vos courses Non, malheureusement non. Alors il y a des initiatives qui sont prises par exemple pour euh, ramasser les ordures ménagères à cheval ou pour aller déboiser dans les forêts, mais ça reste très ponctuel. Bon, mais en tout cas, au cas où ça deviendrait une vraie tendance, je vais aller m'entraîner à, à monter à cheval, parce que quand ça arrivera, j'aimerais pas être la dernière à pied. <rire> bien alors Chloé nous voilà avec notre petit pote, comment s'appelle-t-il Julien. Et ce sera mon fier destrier. <rire> Donc apparemment Julien est coquin, quand on le selle, il aime pas trop. Non. Alors là c'est le moment où il va pas aimer, <rire> <'est> ça <rire> Moi j'ai peur. Donc lui c'est un poney Ouais. Parce qu'il mesure euh, moins qu'un qu cheval en fait. C'est ça. Donc en fait les poneys c'est juste des, des petits chevaux. Pour moi c'est une taille ouais. de cheval. Hein. Le fait qu'on les monte, ils sont d'accord avec ça, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils en pensent C'est euh... par rapport à leur attitude par exemple euh en fonction de comment ils positionnent leurs oreilles, en fonction de ce qu'ils font avec leur queue, C'est bon, on va chercher un casque, et puis on y va. Oui, c'est vrai, il faut se, il faut se, se protéger. Ah. Donc là... Euh... Le pied gauche, là. Voilà. Je me mets le... La main droite, on va tenir les crins. Et je peux, je peux tirer dessus, ouais, il s'en ouais, fout Pas de problème. Et avec l'autre main, on peut tenir là. Allez, hop. Voilà, parfait. On va tenir les rênes plutôt courtes. De toute façon, vous n'allez pas avoir trop de choix. Oui, bah oui. <rire> Et du coup, pourquoi est-ce que les chevaux, ils ont des noms un peu fous, comme euh, Jump du Belay, ou. Ça va être souvent un nom que l'humain va choisir et ensuite le suivi du nom de l'élevage où il est né. Bah voilà, on se promène. Très bien. On est parti, hein, lui et moi. Et ensuite, pour tourner à droite, on va écarté les deux mains vers la droite et pour tourner à gauche, les deux mains vers la gauche. Les, les deux à chaque fois. Voilà. Du coup, j'ai dirigé mon cheval euh, n'importe comment. <rire> Heureusement, il a la direction assistée, il s'est dirigé tout seul. Alors ensuite on va essayer de trotter, quand on trotte ça veut dire que le poney il va courir. Vous là Ça va rebondir Allez go Voilà Ça c'est ce qu'on aime La Qu'est-ce qu'il a Il est dérangé Il était à nu. Ah d'accord, à tes souhaits Bon mon petit, petit Julan, on va pouvoir partir pour un petit trou, parce que j'ai décidé que tu étais un cheval et qu'il y en avait marre de dire que tu étais un poney. Laisse personne te dire que tu es un poney Julan, tu m'entends